Aujourd'hui, il y a tout qui augmente, mais pas les salaires, pas les pensions de retraite, il n'y a aucune aide sur les petits revenus, il n'y a pas d'aide spécifique sur les carrières des femmes. Et pendant ce temps, le gouvernement, il fait quoi Il nous dit qu'il va faire une nouvelle réforme de retraite pour nous faire travailler plus longtemps Il nous dit que les personnes qui sont au chômage vont toucher moins Non, ce n'est pas possible. Il y a besoin d'un quoi qu'il en coûte social, mais aussi... Il y a besoin d'un quoi qu'il en coûte écologique. Parce que la crise, la crise du capitalisme, c'est aujourd'hui la destruction de nos écosystèmes, c'est aujourd'hui le réchauffement climatique. Il faut une transition écologique rapide. Il faut une transition sociale rapide. Et c'est pour ça que l'Union syndicale solidaire, avec d'autres syndicats, appelle à la grève le 5 octobre. On veut du concret, de l'immédiat, l'augmentation du SMIC, l'augmentation immédiate de tous les salaires, mais on veut aussi le retrait et l'abrogation de la réforme chômage et on veut aucune réforme des retraites. On veut une transition écologique rapide et si vous voulez comme nous tout ça, ben mettez-vous en grève le 5, parlez-en autour de vous et venez manifester. À bientôt dans la rue.